les lecteurs des bibliothèques de Perpignan nous ont prêté leur voix. Tout au long de la semaine, nous vous invitons à écouter une sélection de pièces d'un des plus grands dramaturges français. Joséphine, Isabelle, le médecin malgré lui, acte 1, scène 1. Non, je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredènes. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme Et qu'Aristote a bien raison lorsqu'il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme, avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile trouve-moi un faiseur de fagots, qui sache, comme moi, raisonner des choses, qui ait servi six ans un fameux médecin, et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiéfé Peste de la carogne que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces Hé, hey, morbleu, ne me fais point parler là-dessus, je dirai de certaines choses Quoi Que dirais-tu Baste, laissons-là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons, et que tu fais bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu, bien heureuse de te trouver Un homme qui me réduit à l'hôpital Un débauché Un traître Qui me mange tout ce que j'ai Tu as menti, j'en bois une partie. Marthe. David. Amphitryon. Amphitryon. <rire> voilà, je suis Cléantis. Je suis Mercure. Quoi C'est ainsi que l'on me quitte Et comment donc ne veux-tu pas que de mon devoir je m'acquitte, et que d'amphitryon j'aille suivre les pas Mais avec cette brusquerie, traître, de moi te séparer Le beau sujet de fâcherie Nous avons tant de temps ensemble à demeurer. Mais quoi Partir ainsi, d'une façon brutale, sans me dire un seul mot de douceur, pour régal Tiens, entre Où veux-tu que mon esprit t'aille chercher des fariboles Quinze ans de mariage épuisent les paroles, et depuis un long temps, nous nous sommes tout dit. Regarde, traître, amphitryon, vois combien pour Allemagne il étale de flamme, et rougis là-dessus du peu de passion que tu témoignes pour ta femme. Mathilda San Acte 4, scène 3 de L'Avare. Lui avez-vous rendu visite Oui, mon père. Beaucoup de fois Assez, pour le temps qu'il y a. Vous a-t-on bien reçu Fort bien, mais sans savoir qui j'étais, et ceci qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Lui avez-vous déclaré votre passion et le dessein où vous étiez de l'épouser Sans doute, et même j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture. A-t-elle écouté pour sa fille votre proposition Oui, fort civilement. Et la fille, correspond-elle fort à votre amour Si j'en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a quelque bonté pour moi. Hélène, Adil, la l'avare je vous demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait paraître. Cela n'est rien. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Et moi, j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable. Quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute. En aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs. Christophe, Yadre, Yadre, assassin, assassin, justice, estique perdue, man assassinat, man dégoûté, man robat dîner, que quand en fait, on est, on ne sait pas ce qu'on pour tourner le monde On a on déchare d'un an. Nous sommes allés, nous sommes à qui Qui est-ce à qui À tout rate, dîner, yadre. Nathalie, Lavarre et Arpagon. Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Peut-être. Qu'est-il devenu Où est-il Où se cache-t-il Que ferais-je pour le trouver Ou courir Ou ne pas courir N'est-il point là N'est-il point ici Qui est-ce Arrête Rends-moi mon argent, coquin. À demain pour un, un nouvel épisode, épisode.